la démarche d'archipel du coup sur des territoires très ruraux comme ici parce que pour le coup vraiment c'est le cas et tu vois quand tu parles du bassin de vie on n'est pas, pas sur des dizaines de milliers de personnes quoi et, et du coup ça apporte quoi en fait ce genre de démarche là d'archipel tu vois sur des territoires comme ça pour le coup je pense que nous déjà c'était identifié sur un bassin de vie disons qu'il y a des je pense qu'il y a aussi des... Par exemple, nous, on fait partie de la comité de communes du Pic-Saint-Loup. Il y a des... des territoires qui sont identifiés parce que... Euh, ils ont, euh, bah, ça, c'est un village, ça, c'est la communauté de communes, Et là, nous, on voyait bien que le bassin de vie, c'est le cause de la Biège, qui n'a pas d'entité, on n'est pas des villages soudés. Mais en même temps, on fonctionne euh, beaucoup ensemble. Et l'idée aussi, c'était d'accentuer de, de, ce fonctionnement ensemble, parce qu'on peut très vite se retrouver à habiter au cause de la Selle et aller plus souvent à Montpellier ou à Ganges, pour faire ses courses et de ne pas avoir de choses à faire dans la vallée. Et, euh, et du coup, c'était créer des occasions de se retrouver ensemble pour, pour euh, favoriser cette unité et euh, de se dire qu'on n'avait pas forcément besoin d'être dans un même lieu pour pouvoir se connecter. L'idée, c'était un peu ce... En ville, il y a cette dynamique de, de manque d'espace qui fait qu'on va tout resserrer, euh, toutes les activités dans un lieu. Parce que y a un... là, on est sur un territoire étendu, on est 650 sur je ne sais plus combien de kilomètres, mais enfin, c'est assez grand. Donc l'idée, c'est que plutôt tout resserrer ici, c'est de pouvoir s'aérer, voir ce qu'il y a à côté... Euh, se connaître et euh, bah, typiquement fonctionner euh, bah, euh, que euh, on sache que bah, y a ce, ce, ce producteur euh, qui fait du fromage de chèvre euh, qu'il y a telle personne qui lance son activité de randonnée et que du coup bah, ah, ça peut faire du lien avec euh, le viticulteur qui peut accueillir du coup une visite et euh, faire un marché dans, euh, euh, dans une, une pizzeria et du coup on fait rencontrer ah, les personnes qui ont fait un graphisme et des images avec euh, euh, une personne qui cuisine ou qui fait du cinéma d'animation avec euh, des gens qui peut-être se croiseraient pas trop, enfin en tout cas c'est le but de créer des espaces de rencontre et de à terme aussi de pouvoir se dire bah moi il me manque des... j'y connais rien en ça ou j'aurais envie, bah, je peux aller voir mon voisin ou ma voisine et après je pense que c'est plus aussi un, un, un outil qui peut servir à plein de choses ou même euh, autour d'un but commun bah, comme l'environnement euh, juste dire bah on a une liste mail, on envoie, on dit bah tel jour on Tel, tel jour, on va nettoyer la rivière, ok, qui peut imprimer les affiches, ok, on met ça et, et voilà quoi. Est-ce que tu penses que ce fonctionnement en, en tiers-lieu et en archipel, c'est le, le futur pour les territoires ruraux justement un, En tout cas, c'est une, une voie souhaitable. Une voie souhaitable, oui, je pense qu'il faut des moyens pour que les il y a une espèce d'animation du territoire qui se met en place. Enfin, le territoire n'a pas besoin de personnes extérieures forcément qui viennent dire « Ok, vous allez vous animer comme ça », mais juste qu'on ait des espaces communs, que ce soit archipel, que ce soit tiers-lieu, que ce soit… Ça peut être plein de formes, en fait. Des fois, c'est aussi des espaces de vie sociale, euh, comme des, des cafés, euh, où il y a des espaces de rencontres où les gens peuvent discuter et réfléchir et je pense que c'est important de prendre du recul sur le territoire, qu'est-ce qu'il a, c'est quoi ses spécificités, c'est quoi ses défis, entre guillemets. Enfin, je pense que là, il y a des changements dans les territoires ruraux actuellement qui sont tant démographiques, enfin, il y a quand même une grosse dynamique de repeuplement qui s'est accentuée avec la crise sanitaire de changement des activités socio-économiques. Disons qu'il y a euh, développement de nouvelles activités, plutôt du secteur sercière qu'agricole. Euh, donc, en fait, il y a des nouvelles populations qui arrivent. Enfin, il y a eu plusieurs vagues de nouvelles populations et là, qui se croisent avec des envies différentes, avec des de faire attention aussi à un phénomène qui pourrait être, de, je pense, de gentrification de l'espace ruraux, de, dans le sens de créer des, juste des re, des bulles d'entre-soi, comme ce qui peut exister ailleurs, et que du coup, si c'est euh, j'allais dire c'est bien mené, c'est pas une question de bien mener mais euh, si on trouve une, une stratégie ou une stratégie est-ce que c'est le bon mot une manière qui, qui, qui colle avec les gens d'ici de réfléchir ensemble et de continuer à créer du lien et que ça ne recrée pas des bulles d'entre soi et qu'aussi on puisse avoir une vision globale bah, en fait nous notre territoire il a cette problématique là aussi de bah, je pense à l'écologie enfin ici par exemple à la mobilité ou euh, bah voilà euh, du télétravail ou des problématiques immobilières, est-ce qu'on est accessible, à qui. Enfin, ça, après, c'est des, des choses qui, sont, qui me tiennent à cœur. Je pense que selon une autre, on parlerait à quelqu'un d'autre, ce serait plus des enjeux économiques. Et justement, qu'on ait un espace pour voir toutes ces visions et ces enjeux différents qui sont en train de, de bouillonner, j'ai l'impression, dans les territoires ruraux.